J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, je suis plutôt excité, vraiment excité de ce qui nous arrive de Geocaching HQ, la petite aventure cosmique qui se prépare, vous la santé, on va en parler tout de suite. Donc pour les membres premium, dans la nuit du 13 au 14 février, vous avez reçu une New Letter, donc classiquement la New Letter, etc. Et dans cette new letter il y avait un bandeau, ce bandeau c'est celui-ci. Cette annonce a été également faite à tout le monde, hein, pas que les membres premium, donc sur Facebook euh, et Twitter de mémoire, et euh, l'image était la même, le message était la même, mais restait tout aussi mystérieux. Donc ces photos, en fait, ces images euh, étaient fournies avec un lien et ce lien nous emmenait sur cette page internet Cette page internet qui ne représente en fait qu'une galaxie, une voie lactée avec un décompte Et ce décompte, si on, on calcule, ça tombe le 19 mars Donc pourquoi cette date En fait bah, c'est là que réside tout le mystère de, euh, sur lequel joue justement euh, Geocaching euh, AFQ euh, On ne sait pas pourquoi cette date a été choisie mais ça on va en parler un peu plus loin il y a beaucoup de rumeurs, d'idées, de... Euh, Est-ce que c'est lié à la date du prochain lancement de SpaceX, mais que celui-ci a été d'ailleurs décalé il y a peu euh, Est-ce que c'est lié à la station internationale Parce que vous savez qu'il y a un rapport euh, étroit entre l'espace, le, la, la station internationale et le geocaching. Euh, Est-ce que c'est lié au printemps, à la date d'arrivée du printemps qui approche, etc. Bref, il y a énormément de suppositions. Il y a... Et d'ailleurs, je vous mets le lien dans la description euh, du blog de Cache Village qui ont mené l'enquête et d'ailleurs euh, qui nous apprennent ou nous réapprennent des choses très intéressantes et vraiment, je vous conseille d'aller faire un tour, c'est plutôt sympa. En tout cas, je vous propose de, de participer justement à l'élaboration de ces théories. Euh, c'est pas une théorie du complot ni rien, hein, mais n'hésitez pas à, dans les commentaires à donner votre avis euh, pour vous, ce que représente cette date du 19 mars. Donc un truc qui est sûr, c'est que par rapport au thème, donc planétaire poursuite, euh, c'est que ça va tourner autour des planètes. Et une autre chose qui est très sûre, c'est qu'il y aura dix souvenirs à gagner 10 souvenirs à gagner ça c'est plutôt fun euh, alors ça se gagne de la manière suivante euh, il y aura 10 souvenirs donc 9 souvenirs avec le nom de planète donc on va détailler ça de suite donc il y a la planète Terre il faudra gagner 5 points la planète Vénus il faudra gagner 10 points la planète Mercure il faudra gagner 20 points la planète Mars il faudra gagner 40 points la planète Jupiter avec 65 points la planète Saturne avec 100 points, la planète Uranus il faudra 200 points, et la planète Neptune il faudra 300 points. Donc je vous ai dit qu'il y avait à avoir 10 souvenirs, là pour l'instant j'ai parlé de 9 planètes, et en fait il y a bien entendu un souvenir à gagner si vous avez les 9 souvenirs précédents, donc lui il faudra obtenir 500 points pour l'obtenir, en fait c'est le ni plus ni moins que le badge de l'explorateur spatial, euh, voilà, l'official space explorateur, voilà, donc j'ai pas le visuel en gros des, des souvenirs, hein, ce serait pas drôle sinon, mais au moins on a cette idée-là. Alors petite chose en plaçant, il y a un truc qui m'a un peu interrogé, c'est qu'on parle de souvenirs et de planètes, de poursuites de planètes, etc, et on nomme Pluton euh, de mémoire, et ça je pense pas me tromper, Pluton n'est plus classé comme planète, on l'a classé longtemps, ça fait débat, etc, et maintenant c'est officiel, Pluton n'est plus une planète. Pluton il est déjà au niveau de la taille un peu plus de 2300 km, je crois et plus petit qu'une lune. Et autre chose euh, pour être classé au rang de planète il faut euh, avoir donc un soleil orbiter autour et euh, avoir si on peut dire nettoyer euh, son, son, son orbite c'est à dire ne, euh, ne jamais avoir d'objets euh, célestes ou non qui croisent son euh, son, son orbite, tout simplement. Or, Pluton, tous les 247 ans, donc euh, en terrestre, Année terrestre croise Neptune, donc il ne peut plus accéder au rang de planète. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Alors est-ce que le geocaching HQ veut remettre un peu d'huile sur le feu <rire> sur le, le débat de Pluton est une planète ou pas Bref, ça c'était juste un petit truc en passant. Alors là vous êtes en train de vous dire Ouais, ok, euh, il faut 5 points ou 10 points pour avoir telle planète, ok, mais comment obtenir ces points Et bien en fait c'est pas très compliqué, il vous suffit de loguer des caches. Alors, Loguer les caches, oui, mais il y a des échelles de points en fonction du type de cache que vous loguez. Donc, si vous loguez une cache de style traditionnel, virtuel ou erigo, vous obtenez 5 points. Si vous loguez une multi ou une letterbox, vous obtenez 10 points. Si vous loguez une mystery une earth cache, vous trouvez 15 points. Si vous participez à un event, pendant cette période-là bien sûr, vous gagnez 15 points. Et euh, si vous loguez également un TB, vous en obtenez, je crois, c'est 4 points. Donc ça, ça peut aider à, à grimper de, de peu, ça fait toujours 4 points. Voilà, voilà, en tout cas, c'est plutôt fun. Moi, c'est un milieu qui me plaît énormément, le milieu cosmique, spatial, etc. Euh, donc, euh, d'une part, parce que j'ai grandi en Guyane près du centre spatial, et d'une autre, parce que j'adore cet univers-là, en fait, l'univers de l'espace, etc. Ça m'éclate. Donc, si je peux lier le jeu caching et l'univers de l'espace, bah, franchement, c'est que du bonheur. Euh, je ferai un point sur la page Facebook au fur et à mesure de, des infos que j'obtiendrai ou si vous préférez que je fasse des mini vidéos ou des vidéos à chaque fois qu'il y a une option de souvenir ou voilà pour montrer l'avancée etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez que je le fasse sous forme de vidéo plutôt que sous forme de post Facebook. En tout cas, un truc est sûr, c'est que c'est un événement qui va énormément plaire aux platistes. <rire> oui, il y en a de plus en plus. Et ça, c'est vraiment triste. En tout cas, à très vite les jeux abonnés. Je vous donne des infos dès que j'en ai, en fait. Dès que j'obtiens des infos, etc., je vous les transmets. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Je vous dis à très vite. Et je vous amitié, les amis. Ciao. Hey Je vois que tu es resté un peu plus longtemps que les autres, tu as bien fait, puisque je te propose de gagner maintenant ton TB édition spéciale Planetary Poursuite, donc celui-ci. Je te propose de le gagner de la manière suivante. Dans toute la vidéo, j'ai disséminé 7 lettres et 2 chiffres. 7 lettres et 2 chiffres euh, dans toute la vidéo, un peu disséminé partout, j'ai glissé ça par-ci, par-là, euh, voilà du début jusqu'à la fin de la vidéo. Et euh, du coup, je te propose de réunir toutes ces lettres et de m'envoyer à cette adresse ici, cette adresse mail-là, uniquement, pas de message Facebook, pas de SMS, rien, uniquement sur cette adresse mail-là, ta réponse avec bien sûr ton pseudo, ton nom, voilà, je rassemblerai tous euh, les noms des participants et bien sûr ceux qui ont donné la bonne réponse, et je ferai un tirage au sort en même temps que le tirage au sort des 500 abonnés, et la date limite bien sûr est la date du 9 avril, voilà, donc vous avez jusqu'au 9 avril pour participer, donc relevez les 7 lettres euh, oui, les 7 lettres et les 2 chiffres dans la vidéo et me les transférer par mail donc à lggeocaching.com et je, bien sûr je vous répondrai pour vous dire oh, c'est bon, c'est pas bon, etc on ta chance, etc mais voilà, maintenant vous avez euh, bah, le... ah, vous avez les règles hein. voilà, il n'y a plus qu'à <rire> on pas chercher plus loin <rire> euh, je vous souhaite bonne chance jeu amitié et merci encore d'être resté juste au bout, ciao les amis